Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 26 juin 2021, je prends un temps pour vous faire une vidéo, comme vous le savez, j'ai pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, donc euh, là j'ai quelques journées de congés, j'en profite justement pour euh, regarder un peu euh, ce qui se passe sur euh, ben, sur les marchés boursiers, aussi des nouvelles qui sont assez intéressantes au niveau euh, du Québec, euh, surtout euh, Rio Tinto Ferretistan où euh, est-ce que j'ai travaillé durant 30 ans, euh, on se trouve, c'est une nouvelle que j'ai placée sur mon site et c'est quand même une super de bonne nouvelle, euh, ben, c'est je voudrais tout simplement vous donner quelques nouvelles au, au début de la vidéo et ensuite on va aller dans le plus lourd là, au niveau de la Fed qui continue à imprimer. Euh, donc, euh, tout simplement, cette nouvelle parle que et titane, euh, au Québec, euh, qui trouve être à Sorel Tracy. J'ai mis l'article sur mon site parce que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Euh, une entreprise qui est solide, Rio Tinto mais Faire Titan, là... là où on extrait le minute, qui se trouve être un minerai à Havre-Saint-Pierre, euh, au Québec, bien là, ajoute... Euh nouveau nouvelle de nouvelle corde à son arc qui est déjà très euh, chargée euh, parce qu'à Ferrititan, ce qu'ils font c'est euh, de l'oxyde de, de titane du euh, de, de, de l'acier aussi euh, on a l'acierie j'ai travaillé là des années de temps une fonderie euh, là aussi il y a le, le UGS là, qui se trouve être l'oxyde de titane pur là, euh, et en, là c'est maintenant c'est de l'oxyde de scandium euh, c'est ça se trouve à faire partie euh, des Yeah. <laughs> Des, des terres rares, là, où on, on s'est utilisé un peu partout euh, sur euh, dans nos tablettes, les téléphones, euh, ordinateurs, toutes les technologies, euh, même, je crois, dans les nouvelles euh, voitures électriques. Donc, euh, mais la, la, la, la nouvelle est très, très importante parce que Fariditan euh, de, devient, euh, avec ça, une production. C'est seulement 3 tonnes par année, mais ça pourrait euh, grandir, mais devient un compétiteur mondial aux, aux Russes et aux Chinois, et même euh, pourrait devenir le premier producteur mondiale de Scandium. Donc, euh, la nouvelle est très, très, très importante pour le Québec. Euh, moi, c'est sûr que je m'y intéresse à cause du fait que j'ai travaillé là durant 30 ans et c'est une bonne entreprise, sont on voit l'image de Farid Stan. Euh, la série, c'était ici ma dernière emploi, mais j'ai travaillé aussi euh, au four. Je travaille un peu partout euh, sur le plan. Donc, euh, c'est quelque chose de très, très important au niveau de l'économie du Québec. Donc, euh, je voulais le souligner. Ça, c'est sur euh, mon site Bourse Technique que je l'ai placé là, tout simplement. Et la deuxième nouvelle, ben, c'est une nouvelle un peu, euh, on est l'été, tout ça, et euh, Trois-Rivières se prépare. Euh, on parle de la ville de Trois-Rivières. Euh, tout simplement, j'ai placé, euh, oh, c'est un petit article, qui parle de Trois-Rivières, du bas du cap, de, de où ce que je demeure et euh, il y a des projets, euh, des très gros projets qui s'en viennent là, donc ça va val valoriser le bas, bas du cap et j'ai mis simplement pour mes amis français un peu partout si vous voulez savoir où ce qu'on est ben rien que le lien Google Maps euh, sur cet article là vous pourrez découvrir euh, notre ville et euh, euh, j'aurais pu mettre le lien ville de Trois-Rivières vous cherchez tout simplement sur Google et ça ça se trouve être notre amphithéâtre et je voulais tout simplement parler de faire un peu la promotion de notre ville. Là. Simplement comme ça. Il n'y a pas de raison. Mais euh, au niveau de l'économie, ça va très, très bien ici. Euh, pénurie d'emplois encore. Euh, spéciali spécialisé. Là. Ben, on dit spécialisé. Euh, euh, des personnes qui veulent, là, qui veulent euh, d'un peu partout euh, euh, peuvent venir. Euh. C'est sûr que c'est plus dur lorsqu'on on, on arrive là par exemple de la France, tout ça, on vient s'installer, mais quand même, il y a des opportunités qui sont très, très intéressantes ici au, au, à trois -Rivières. Donc, euh, c'est pour un peu faire la promotion de ma ville. C'est terminé pour les annonces. On va retourner euh, dans le vif du sujet. Je voudrais vous parler tout simplement euh, euh, ben des fameuses banques centrales. Euh, qui continue à injecter massivement de l'argent euh, dans l'économie. Euh, ce que la Banque centrale fait, en, en fin du compte, on a eu une petite correction euh, la semaine dernière euh, sur le Dow Jones, 5-600 points. Tout de suite, c'est repris et on a eu une semaine extraordinaire. Et euh, Est-ce que vous pensez que... Parce que plusieurs euh, parlent qu'un crash s'en vient, tout ça. Moi, je vous dis, correction, il peut y avoir des corrections, mais la Fed, parce que c'est la Fed qui est au... Au contrôle des commandes. Euh, le gouvernement américain euh, sous euh, Biden, euh, avec euh, sa secrétaire du Trésor qui se trouve être une ancienne euh président de la Fed, Janet et Hélène, euh, fonctionnent main dans la main avec la Fed et vont continuer à créer de la monnaie à partir de rien et c'est pas difficile pour eux, dans le fond, euh, tout simplement vu que la monnaie n'est pas supportée par rien, euh, c'est de la monnaie fiduciaire, tant qu'on y fait confiance, bien, la monnaie continue à, à circuler, le dollar américain va perdre de la faiblesse, c'est sûr, parce qu'on continue à d'imprimer, imprimer, mais euh, euh, le, le scénario va continuer, les, les, les Américains et les autres pays, comme le Canada aussi, vont continuellement imprimer de la monnaie pour supporter cette fausse économie parce que dans le fond, l'économie, on voit très très bien les statistiques. Est-ce qu'on est tombé en économie avant la, la, la crise du coronavirus? Du tout, l'économie réelle n'est pas revenue à ce qu'elle était par contre, les bourses ont explosé littéralement et tout ça est di dignement supporté par la Fed, on le voit sans ambiguïté. Et c'est la raison pour laquelle, euh, je vous dis quand même, euh, oui on peut connaître des corrections, mais euh, les bourses vont continuer à monter, euh, c'est tout officiel. Ceux qui prétendent que on va arriver le crash du siècle, tout ça, c'est pas là que ça va arriver parce que la Fed ne permettra pas que le marché s'écroule et avec des dollars imprimés euh, à leur guise, tout simplement, euh, le scénario ne changera pas. Et ça, ça se trouve être la monnaie euh, M1, le stock monétaire, donc je l'ai mis sur mon site, là. Vous voyez l'explosion qui a commencé euh, au début de la crise du coronavirus, on va faire ça comme ça. Eh bien, ça va se poursuivre. Il n'y a rien, rien, aucun scénario scénario qui nous dit euh, que ça va changer, ça va continuer, et c'est les raisons pour laquelle je, je sais que l'or en ce moment elle, elle, elle a subi une bonne correction et on, on ne sait pas ce qui va arriver, mais par contre, euh, les monnaies-refuges, l'or, l'argent, euh, les métaux, euh, les autres métaux aussi sont des monnaies-refuges, et on va aller voir tout à l'heure qu'on on a eu euh, une longue, longue poussée là, euh, sur le bois d'oeuvre, mais maintenant on est en correction, et mais pour le long terme, je pense que les prix ne descendront pas ne descendront pas, et c'est d'ailleurs ce que j'ai vu, euh, j'ai encore placé l'article sur mon site, c'est un milliardaire, euh, Kyle Bass, qui se trouve être euh, euh, Ayman Capital, euh, c'est un milliardaire là, qui, est, euh, qui est quand même connu dans le milieu, là. lui il dit tout simplement que euh, <coughs> la, FED, euh, la Fed a dit que l'inflation était un phénomène temporaire, mais pas du tout. Lui dit tout simplement, comme ce qu'on peut constater, on voit l'inflation partout. Kai Bass contredit la Fed en disant qu'il voit l'inflation partout Il le regarde. Et moi aussi, je regarde partout, partout Ce que je regarde l'inflation. Et là, on pourrait, dans l'article, c'est une interview qu'il a donné… Euh, il dit que dans le fond, euh, bon, dans chaque aspect de la vie, il voit l'inflation partout. Pourquoi? Parce qu'au cours euh, de la dernière année et demie, la Fed a introduit plus de monnaie au sens large dans l'économie américaine dans les plus brefs délais euh, que nous... Euh, ce qu'on a vu là, avec l'injection monétaire, c'est du jamais vu, comme je vous ai montré tout à l'heure, ben, masse monétaire M1, on pourrait aller voir M2 pareil. On n'a jamais vu autant d'argent injecté dans un si court laps de temps et ça va continuer. Euh, alors même que la presse financière parle de l'importance du fait que la Fed commence enfin à envisager de réduire ses achats d'actifs, Bass pense que la Banque centrale ne pourra pas réduire son bilan aussi facilement. Et c'est ce que je crois, tout simplement. Euh, là, vous voyez ce qui est arrivé là lorsque la Fed a dit euh, dans son discours, simplement peut-être qu'on devrait monter les taux d'intérêt en 2023. Euh, le marché a paniqué, euh, paniqué. Une journée, là, mais quand même, Dow Jones a perdu 600 points, Nasdaq, je pense quand même pas perdu de points. Et là, on continue avec des nouveaux records. On continue à... à, à, à l'argent est là et les investissements sont là. Et euh, on se trouve à tout simplement acheter, soutenir les marchés en, en, en donnant de l'argent gratuitement. Je, je, je, je, je regardais l'action de Wish. Euh, pour ceux qui intéresse, j'ai acheté un peu de Wish euh, hier. Euh, Wish a été introduit en bourse, ça fait pas tellement, tellement longtemps, et vous connaissez Wish. Si vous connaissez pas Wish, un peu. Euh, cherchez Wish, vous allez comprendre. C'est un site où on vend des bebelles, là, un peu toutes les bebelles, là, euh, un peu comme Amazon, mais en plus petit, mais c'est surtout des.. Euh, acheter par plaisir euh, des choses qui sont gratuites tout ça mais WISH est en pleine euh, croissance euh, et l'action a été introduit euh, on va aller voir ça tout à l'heure l'action euh, de WISH euh, mais euh, c'est un phénomène un phénomène que je vais vous vous parler tout simplement euh, c'est comme Wall Street Bet parle de WISH euh, et d'autres actions aussi mais surtout WISH et euh, euh, on a aussi stock euh, Twitter que je suis aussi et là-dessus aussi euh, c'est une folie donc euh, euh, tout simplement les, les je lisais un peu les commentaires des personnes qui ont pris le des, des étudiants qui ont pris leur bourse d'études pour acheter du wish euh, c'est une folie et c'est c'est euh, sans euh, je pense qu'on va aller le voir tout de suite on va regarder ça rapidement, là, parce que je n'avais pas ouvert mon logiciel. Euh, OK, ça s'en vient. Euh, donc, euh, c'est ça, la Fed continue à supporter les marchés boursiers et elle ne veut absolument pas que les... Ah, OK, ça s'en vient. Elle ne veut absolument pas que les marchés boursiers puissent euh, euh, connaître de correction euh, durable. Donc, quest ce qu'elle fait, tout simplement, elle supporte artificiellement, euh, l'économie. Et euh, là, je voulais vous parler simplement de Wish qui a été introduit en bourse rapidement comme ça, euh, au mois de février 2021. Euh, là, l'introduction à la bourse est arrivée rapidement. Et là, c'est le volume ici que je veux vous... Euh, euh, je veux vous faire prendre conscience hier on a eu 141 millions de transactions à 14 dollars euh, le, le, le, le titre a fermé à 14 dollars mais c'est simplement euh, comment de, de de personnes il y a des gros fonds de pension qui commencent à rentrer dans Wish et une des raisons pour laquelle on rentre dans cette action là c'est qu'on voit que le potentiel de Wish dû au fait que euh, le tout ce qui est arrivé avec euh, le coronavirus euh, les personnes elles euh, plus chez eux consomment plus de de, de bébelles euh, chinoises. Euh, ben c'est ça, là, ça vient tout de Chine. Euh, et en, en plus, euh, on ben, on se trouve à, à s'amuser en achetant et vous irez voir le site de oui, je veux pour faire de promotion, mais je vous pour vous parler de cette action-là qui euh, pourrait vraiment exploser et devenir un... Je ne prétendrai pas qu'elle va devenir un nouvel Amazon, mais quand même, avec euh, tout ce qui est arrivé au niveau du confinement, euh, ça pourrait vraiment exploser très, très, très fort. Donc, euh, c'est ça, je voulais simplement vous mentionner ça. Euh, on va continuer rapidement parce que, OK, euh, bah, un autre article qui euh, e dit que la FED se re retrouve entre le marteau et l'antelume, soit il continue de gonfler, soit toute valo la, la valorisation base, ba basée sur la confiance des actifs financiers s'effondre. Donc, elle n'a pas le choix. Elle a dit dans son Q euh, infini, là, parce que, euh, rien qu'avant 2019, euh, lorsqu'on a eu la crise des ripos, elle disait « on ne doit, on doit pas parler de Q4 euh, », non. Euh, quelques mois après elle a mis un Q euh, infini un QE infini là. Euh, donc euh, ce QE infini là euh, on le vit en ce moment et du moment qu'elle abandonne euh, les marchés c'est-à-dire créer de la monnaie à partir de rien et elle en distribue au peuple et ça s'écroule et là en ce moment on se trouve à être dans ce dilemme là euh, la Fed va continuer euh, à imprimer euh, c'est la japonisation de l'économie qu'on est en train de vivre tout simplement et c'est ce que l'article euh, parle euh, euh, soit cela augmente le taux d'intérêt, soit le dollar s'effondre. Donc, euh, non, euh, et la conséquence de ça, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de l'inflation, c'est officiel. Euh, c'est ça. Donc, la Fed va continuer à imprimer et euh, ça va créer de l'inflation, euh, comme dans les années 70. Je pense que c'est du copier-coller. Et euh, en ce moment, si des personnes vous disent que on va avoir un crash. Euh, moi, je pense qu'on peut avoir une bonne correction, comme. Euh, mais à long terme, je pense que la Fed va continuer à nourrir. J'ai aucune idée comment que ça va se faire. Mais euh, on va terminer avec ça. Vous montrer euh, les graphiques, euh, justement pour euh, aller visualiser. Euh, on va aller sur indice. On va suivre par exemple le Standard Poor. Mais là, on va aller en semaine c'est un nouveau record qu'on a connu encore, et même en mois, euh, mensuel comme ça. Et pour vous montrer comment la croissance d'un indice, et, et on dit que c'est fou, ça fait plus que dix ans maintenant qu'on qu est en croissance, et c'est de l'euphorie. Et euh, c'est sûr qu'un jour, ça va euh, s'écrouler, le château de 4 va s'écrouler. Mais en ce moment, euh, Michael Burry, même... Euh, euh, celui que on a fait un film sur lui là avec euh, je me souviens pas en tout cas. Michael Burry dit euh, qu'on est à la veille d'un gros crash mais il l'avait dit an. donc euh, est-ce que le marché va cracher tout de suite? <rire> ça semble encore nourri nourri nourri euh, pour que ça continue à monter et euh, c'est la même chose sur le Dow Jones mais il faut comprendre euh, ce qui est arrivé on va simplement euh, relater un événement qui est arrivé ici. Euh, de 1900 à peu près là 81 là, euh, jusqu'en 2000 et euh, il faut comprendre que c'est ici avec euh, euh, le président de la Fed euh, qui était euh, Je me souviens pas du président... Voyons, j'ai un blanc. Euh, euh, président de la FED, qui était à cette époque-là, là, euh, euh, lorsqu'on a eu le crash en 87, euh, ce a fait, il a commencé à introduire cette notion d'introduction euh, euh, rapide dans le, le, le, le, le système pour le soutenir. Et euh, c'est la politique euh, euh, d'aide euh, euh, au marché la, la, la politique euh, keynésienne là, où on introduit de l'argent dans le marché pour le soutenir artificiellement au lieu de le laisser tomber euh, à cause de ce qui s'était passé en 1929. Euh, donc, euh, euh, voyons, j'ai un blanc du président de la Fed, franchement. Je... Et entre on va quand même, euh, on avait eu une longue consolidation des années 70 jusqu'en 82. et de ce temps-là, l'or a explosé littéralement et c'était une période aussi euh, de forte inflation qu'on qu a eu connue dans les années 70. Mais ensuite, le marché est parti en fou et regardez, en 87, on a eu un crash et on pensait que c'était fini et, qu et le marché a repris euh, des plumes et a continué sa progression et dans les années euh, 80-90, c'est dû aussi à la déréglementation de, euh, de Reagan. Donc, euh, euh, Alan Greenspan, excusez, Alan Greenspan, euh, le président de la Fed. J'ai eu un blanc et euh, j'étais comme euh, <rire> essayé de réfléchir en vous en même temps que je vous parlais, c'est Alan Greenspan qui est là. Et euh, ensuite, euh, à, dans les années 2000, on a continué cette même euh, folie euh, d'impression et on a nourri le marché artificiellement avec ça et donc que là, on est rendu à l'apogée de tout ça et euh, on ne laissera pas tomber les marchés. Et ce que je veux vous dire, lorsqu'on pense que le marché est haut, ben, il continue à monter encore plus haut et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On pense que le marché est haut, il peut encore continuer. Le petit crash qu'on a eu ici, bon, c'est sur le long, long terme, ça pourrait nous faire croire qu'on est dans la même euh, le fameux crash qu'on a eu en 87, le crash du corona c'est ça, c'est ce crash là et on continue, et donc euh, moi je suis pas surpris si le marché va continuer à monter je pense pas qu'on va avoir, on peut avoir une bonne correction, ça c'est sûr, mais à long terme, euh, les, les, les, les les bourses vont continuer à monter et euh, les matières premières vont continuer à monter, comme c'est le CRB ici qu'on voit très très bien, euh, ça continue à monter euh, euh, Vancouver, un, ça continue à monter quand même, là, mais les matières premières, ça continue à monter, l'immobilier euh, continue à monter et le bois d'œuvre. Je voulais vous montrer ça euh, rapidement, euh, si je peux le trouver. Ah, je pense que j'ai mis ça dans les euh, futurs. C'est le bois d'œuvre. On a, on a, connu une correction euh, sur le bois d'œuvre assez euh, raide et en ce moment. on on a des sous de ça parce que les marchands, les, les le matériaux euh, se trouvent à être euh, avec un peu trop d'inventaire et euh, j'ai lu que certains marchands sont obligés d'écouler du bois d'oeuvre euh, parce que dans le fond, les, beaucoup beaucoup de bois a été retenu vu qu'on avait un prix haut, on pensait que les clients étaient des cons, mais non, il y a plusieurs clients qui ont tendu ou des constructeurs qui ont tendu, mais en ce moment, on se trouve à avoir un surplus d'inventaire et on essaie de faire de la promotion, même il y a certains marchands et qui se sont trouver avec des grands, grands surplus en essayant d'écouler tranquillement. Et là, ils vend la perte, le bois d'oeuvre en ce moment. Donc, on a une respiration, mais sur le long terme, moi, je ne pense pas que ça va tomber. Le, le, le, le, tout va continuer à monter. Et euh, au niveau de, ben, de l'or et de l'argent, on a encore notre fameuse consolidation au niveau de l'argent, au niveau de l'or... Euh, euh, c'est ça, on n'a pas encore, on a eu comme un soubresaut euh, qui s'en allait peut-être exploser, mais c'est pas arrivé. Donc, euh, c'est un peu euh, ma vidéo d'aujourd'hui, surtout retenir que l'inflation euh, est très, très, très présente. Euh, et euh, comme l'article disait euh, de ce que je vous ai partagé tout à l'heure euh, l'inflation va, va se poursuivre euh, malheureusement et euh, l'argent va encore euh, couler à flot euh, la Fed est dans son, euh, son processus là, de commencer à créer de la crypto de vivre, sa propre crypto-monnaie pour la distribuer au peuple au et au Canada, c'est ce qui va arriver aussi euh, on a eu une deuxième lecture du salaire de base universelle au Canada ici à la chambre des à, à la chambre des communes, oui. Donc, on va suivre ça, ce qui va arriver, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'argent qui va rentrer dans le système. Et on veut maintenir les bourses, l'économie artificiellement avec de l'injection monétaire parce qu'on ne peut pas se permettre que tout s'écroule. Et aujourd'hui, le vrai régulateur de l'économie, parce que l'économie, le vrai régulateur, c'est des banques centrales. Banques centrales qui injectent, injectent et qui vont continuer à le faire. Donc, c'est un peu ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on va se revoir dans une semaine. J'aurai peut-être pas de temps. Donc, je vous invite à suivre mes deux sites, Goldberg Market et boursetechnique.com. Euh, Suivez aussi l'action de Wish, euh, parce qu'on pourra avoir de, euh, du feu d'artifice euh, dans les prochaines semaines. Mais c'est à suivre, c'est à voir. C'est de la pure spéculation. Mais sur euh, Wall Street Bet euh, et euh, Start, euh, Twitter, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on se revoit très, très bientôt pour euh, de nouvelles vidéos. Merci.